C'est ça. Là, alors, sur la méthodologie, on va passer par quatre points. Hein. Donc, comme vous le voyez, l'analyse de l'existant, tu feras. Donc là, l'idée est vraiment de se poser les bonnes questions. Euh, donc, euh, qui numérise qui, euh, quel, Quels vont être les services qui utilisent le, les courriers Quels sont les types de courriers réceptionnés Qui les prend en charge Vers qui doivent-ils être distribuer Qui fait cette distribution Est-ce que euh, c'est dès la numérisation ou alors c'est la distribution automatique qui est natif dans la solution, qui va traiter les courriers, comment sont éditées les réponses et comment on les envoie aux, aux clients ou, euh, ou aux usagers, qui vise et qui signe ces courriers. Donc, le but, c'est bien de pouvoir répondre de façon précise à toutes ces questions. Donc, c'est un prérequis euh, de mise en place d'un projet, euh, projet réussi. Donc, maintenant, nous allons, nous allons voir vraiment les méthodes de travail et comment les rationaliser. Donc là, l'objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde fonctionne de la même manière, d'avoir une gestion homogène de, de, euh, des métiers, que ce soit du, du, du service courrier qui va réceptionner les courriers et les numériser, au, au métier avec le traitement métier. Donc là, on, on conseille de réaliser des vies ma vie, euh, afin de détecter les points positifs et les points bloquants que vraiment les métiers se rendent compte de la charge de travail que, que pourrait être la numérisation et la reprise d'indexation et que le service courrier voit vraiment quelle est le, la plus-value d'avoir une gestion dématérialisée des courriers pour les métiers et leur traitement. Donc, c'est assez important pour la réussite du projet. donc On va, on va pouvoir observer et voir comment le, le personnel du service travaille Ensuite, on va faire une analyse de la situation euh, afin d'affiner la compréhension des métiers et de leur proposer un canevas général qui conviendra euh, ensuite d'ajuster avec eux. Donc, on, on ne demande pas aux, aux utilisateurs finaux ce qu'ils qui veulent, mais on constate, on fait et on adapte avec eux. En opérant comme ça, on initie immédiatement la conduite du changement et on va les aider à se projeter rapidement dans la, dans la prise en main de la nouvelle solution. Donc, ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant, euh, il est important pour l'organisation de dégager du temps pour que ses salariés puissent accompagner le, le consultant qui met en place la solution dans l'analyse de l'existant. Donc, ça va permettre vraiment encore une fois de gagner du temps sur la phase de déploiement. Ensuite, on va, on va vouloir par, par, partir sur un parimètre restreint. Donc, sur un périmètre restreint, tu démarras vous avez compris. Si jusqu'à présent, euh, à l'issue de la phase d'analyse et d'observation, les propositions de la solution sont assez abstraites, euh, il est possible d'arriver dans les ateliers avec euh, des solutions pré-paramétrées et immédiatement fonctionnelles. Donc, encore une fois, l'idée, c'est euh, d'utiliser la solution sur un ou deux processus euh, pour euh, le, les paramétrer avec les utilisateurs. Donc, comme ça, on va pouvoir. Euh, on va pouvoir paramétrer, paramétrer ces processus avec des personnes clés et qui sont moteurs sur la solution. Ensuite, ces, ces personnes clés vont pouvoir diffuser la bonne parole aux autres métiers. Donc, on, on pourra faire ce, ce paramétrage grâce à des bacs à sable. On, on pourra même paramétrer la solution et même le laisser ces laisser bacs à sable à l'utilisation de, des salariés. Donc, ils vont pouvoir ainsi tester la solution, voir comment elle fonctionne, et modifier le paramétrage eux-mêmes, euh, s'ils si, si en ressentent le besoin, une fois qu'ils euh, qu seront assez autonomes. Donc, il est important de pouvoir paramétrer la solution et les processus concernés avec les utilisateurs finaux. Ça va être un gain de temps et d'argent pour l'organisation qui va pouvoir devenir autonome dans la gestion de la solution et qui n'a pas à payer pour chaque modification. Donc ensuite, on va voir la réorganisation du service courrier, donc, la réorganisation du service courrier peut donc démarrer. Donc, c'est un, un, vraiment un point central d'un projet de, de courrier entrant puisque là, on est vraiment sur la, la, première, la première phase de, du projet. Donc, on va pouvoir former le personnel euh, avec les utilisateurs et les administrateurs euh, fonctionnels. Donc, les courriers pa pa papiers vont pouvoir être dématérialis dématérialisés pardon et le service courrier rodé aux nouvelles pratiques de la solution. Donc, pré dématérialisation, préqualification, traitement et envoi. Vient ensuite la réalisation elle-même avec un plan de déploiement dans les directions et services. Donc là, encore une fois, on pourra encore mettre à nouveau des bacs à sable à disposition des, des services et avec des jeux de tests qui leur permettent de faire des essais en vue d'une validation des processus. Et ensuite, avec toute la phase projet, vérification d'aptitude et vérification de services réguliers. Donc, une fois que toutes ces étapes seront mises en place, le lancement en production sera optimal et on pourra effectuer un accompagnement au changement au bénéfice de l'ensemble des directions et services pour la réception des courriers électroniques. Donc, je vais maintenant vous présenter quelques écrans de Flower... Alors, alors on est là sur la page d'accueil de Flower. Donc, on voit qu'on a différents widgets qui sont paramétrables à la main des utilisateurs. On va avoir deux types de bannettes, des bannettes collectives. Donc là, on voit les directions services avec tous les courriers qui sont à traiter. Donc là, on ouvre un courrier à traiter. On voit un certain nombre de métadonnées liées à ce courrier avec la notion de retard, par exemple. On voit différents post-it, euh, différentes annotations, donc des annotations textuelles, le post-it ou la, le validé par Mario Mina. Donc c'est vraiment un tampon qui est à la main des utilisateurs. Ensuite viennent les documents du courrier et les réponses qu'on peut y apporter. Donc on peut mettre un modèle de courrier ou alors uploader de réponse ou alors uploader directement la réponse. Ensuite, quand je traite mon courrier, on va voir que le courrier va, va disparaître de la bannette numérique parce qu'il est traité, donc je vais pouvoir le retrouver via la recherche, mais il va disparaître de ma bannette collective. Là, on voit la bannette personnelle de l'utilisateur avec les courriers qui lui sont assignés, les courriers où il est destinataire en son nom et les courriers délégués. Je suis parti en vacances et du coup, je vais, je vais déléguer mon travail.